chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux dire nous parlons d'un sujet extrêmement intéressant. Il s'agit de ce qu'est les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit nous parler un petit peu, accentuer beaucoup plus Jodhia sur le parler en langue. essayer essayé de venir avec plusieurs et, chapitres et, et domaines qui parlent des dons du Saint-Esprit, le parler en langue. Donc, il y a un peu de monde qui est entré dans la confusion et sur question de parler en langue ça. il y a une question qui est extrêmement importante. D'abord, c'est quoi le Saint-Esprit Nous allons définir le Saint-Esprit qui s'est lié d'abord. Parce que euh, les chrétien qui privilégie parler beaucoup de Christ, de Jésus-Christ. Ils parlait beaucoup de Dieu, surtout pour les, les apôtres, c'est-à-dire les gens qui parlaient un petit peu de l'Ancien Testament, qui privilégiaient l'Ancien Testament. Et, et qui un petit peu rejeté le Nouveau Testament. Il parlait beaucoup de Dieu, de la puissance de Dieu, de Jéhovah, de ceci et de cela. Mais dans l'ensemble, vous savez très bien que Dieu, c'est une personne en trois dimensions. Il y a le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit. Tous sont les mêmes, dans une même puissance. Donc, le Dieu Jéhovah, le Dieu Père éternel, lui-même, il était quand même manifesté dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire à la venue de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ prend le relais sur la terre, et puis il est venu, donc il a été offert lui-même en sacrifice pour le salut de l'humanité, donc afin que quiconque croit en lui ne peut mais qu'il ait la vie éternelle, selon Jean chapitre 3, et, et Jean 3 verset 16. Et puis, nous guérir l'arrivée du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit, qu'il a été faite Il a été fait le jour de la Pentecôte, je ne dans Acte, chapitre, euh, euh, chapitre 2, chapitre 1, verset 8, qui parlait déjà de l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, nous parlons de, beaucoup de, de, de, de, dans le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit arrivait, qu'il s'est fait. Cependant, mettons l'accent sur le Saint-Esprit qui s'allie. D'abord, parle nous de « Le Saint-Esprit, c'est une puissance. » Alors, on lit dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8, pour nous. Acte, chapitre 1 verset 8, il dit et, « et, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant chez vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la journée de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible définit le Saint-Esprit comme une puissance. Une puissance pour le salut de l'humanité. Pour le salut de quiconque qu croit en lui. Ce n'est pas un salut comme Tintadou, euh, de n'importe quoi. C'est comme Tintadou, et c'est lui qui, c'est le Saint-Esprit qui remplace le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit... Et pendant qu'il était en conversation, avant qu'il était monté, il était passé 40 jours avec les disciples. Et avant qu'il était monté dans l'ascension, donc il était dit vous recevrez une puissance. Et ceci est arrivé 40 jours après la montée de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte lui-même, il ne faut pas comprendre, il, il symbolisait seulement le jour de l'effusion du Saint-Esprit, lorsque les disciples. Et recevoir le Saint-Esprit. C'est n'est pas symbolisé que ça. La Pentecôte, c'était avant tout une fête juive. C'était une fête euh, côté juif. sur des dire offrit euh, des, euh, des sacrifices, mais c'était en fait de moisson. que le De même que la fête Pacta, ce n'était pas en fait qu'il est venu à l'arrivée de Jésus-Christ ou avec la mort de Jésus-Christ. C'était en fait qu'il est quand... Fait déjà depuis les temps anciens, c'était, on l'appelle la Pâque vivre. Et lorsque Jésus-Christ vit mourir, comme Jésus-Christ le jour euh, de, euh, du vendredi 17 et puis lit et ressuscité le jour du euh, dimanche de euh, pâques donc il y a tout considéré ça pour les chrétiens comme euh, un dimanche de pâques Donc c'était juste une petite parenthèse. Nous parlons parler, nous t'a dit que nous parlons parler, mettez l'accent sur le parler en langue, et qui s'est lié déjà parce que c'est le don du Saint-Esprit. Nous lisons l'autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Et en nous lit il dit non. Et en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Donc ça c'est un verset qui parlait qui parlait nous le parler en langue. Il y a deux types de parler en langue. Il y a un parler en langue et, qui est un langage et, spirituel, un langage et, de mystère, c'est un langage adressé aux anges. Et le monde par exemple, là, sur le recevoir le Saint-Esprit, il commence à parler en langue, ça veut dire qu'il est en conversation avec les anges, sauf les anges qui le comprennent. Donc c'est une autre dimension. Lorsque par exemple le chrétien, le croyant ou n'importe qui qui reçoit ce don du Saint-Esprit, selon le degré de sa puissance, il est capable de parler en langue. Mais comme dit l'apôtre, le parler en langue, en langue des anges, il s'édifie lui-même. Ce n'est pas une question de parler en langue pour être capable et, et, et, et parler à travers et, et, et expliquer l'autre Dieu n'est pas édifier l'autre monde, parce que personne ne, ne comprend rien, nous dit l'apôtre Paul. Mais le parler en langue, qui est une langue et que comprennent uniquement les anges, donc s'édifie lui même ça veut dire il est entré pendant la prière ou bien pendant la glorifier, bon Dieu, il est entré en contact avec le. Saint-Esprit, la langue des anges. Tandis qu'il y a le parler euh, en langue, mais qui a qui, une qui autre dimension, qui, côté, est, il parler en plusieurs langues ça, il, il est pour édifier la population et, ou bien, et assemblée qui le vendra, que captain capitaine là. Donc, ça, c'est une autre parler en langue. Ça, la Bible nous parlait du. Euh, de diversité de langue, c'est un don également, un don du Saint-Esprit. A conséquent, il y a non seulement le parler en langue, mais il y a aussi le don d'interprétation des la langue. Nous allons regarder, et, par exemple, nous allons lu dans 1 chapitre 14, verset, verset 2, donc c'est ça que nous voulons parler en langue. Donc, à nous regarder, par exemple, dans Acte 10, verset 44 à 46, Acte 10, verset 44 à 46, qui s'allie dit. Il dit, n'a pas expliqué, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, en ce jour-là, les païens recevaient également le don du Saint-Esprit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier dieu a dit euh, parler en langue le même que et, et aspect que lorsque les premiers disciples et, et, recevoir le parler en langue le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte voilà donc c'est ça que et, la Bible parle et nous, que le Saint-Esprit n'est pas seulement venu et, et pour et, les Juifs mais également pour les païens donc c'était et le jour que l'apôtre Pierre lui-même, il est fini de comprendre que le salut est entré partout dans le monde entier grâce à Jésus-Christ, parce qu'il ne pas comprendre que Jésus-Christ est venu seulement pour les Juifs, pour sauver les Juifs, pour monter un royaume pour les Juifs. Et, mais, et, donc, avec l'arrivée du Saint-Esprit, les disciples, ou surtout l'apôtre Pierre, c'est commencé à comprendre que... Et, même les païens recevaient les du langue et parlaient même en langue. Donc, ça veut dire que donc, les, païens, les païens aussi ont droit au salut de l'éternel. Nous regardons l'autre verset encore. Et côté et, jour de la Pentecôte-là, et, et que vous allez recevoir du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 2 à 18, qui dit non. La première partie du verset premier.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 Là, il faut voir la différence en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'était la langue des hommes. Et La langue des hommes, c'est-à-dire le don de parler en langue des hommes, c'est-à-dire la le, langue qui existe déjà, ce n'est pas la langue des anges. Vous savez, la différence entre la langue des anges et la langue des hommes. Or, il y avait en ce, jour, en, en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui leur a été... Et au bruit qui, et qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ça c'est un don de parler en langue, mais des langues compréhensibles, des langues parlées et par les et disciples, par toutes les nations. Mais il y avait plusieurs nations, et même les Juifs parlaient beaucoup de langues étrangères également, parce que, comme c'est les Juifs qui ont été déportés et, et depuis le, euh, Babylone, ils ont été déportés, et même, et après aussi, ils ont eu une déportation aussi avec les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, et même pendant le règne de Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ était sur la terre, donc, les Juifs, rampé, Juifs qui étaient déjà déportés, mais qui à bien qu étaient à Jérusalem, qui étaient à Corinth, qui étaient à et, et à Jérusalem, c'est partout, mais ils étaient venus entrer, et le jour de la Pentecôte, ils ai, ai parlés en plusieurs langues, et tous les comprenaient. Ils étaient tous dans l'étonnement, et la surprise nous dit, l'article 2, verset 7, et ils se disaient les un uns aux autres Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle. Donc, c'est ce qu'on appelle une langue très compréhensible et de la part des, et, et de, de Saint-Esprit qui leur donnait le don de parler en langue, mais des langues des hommes, des langues très compréhensibles par tous, comprenant par tous. Donc, c'est cette puissance du Saint-Esprit que, que, qui, qui, lorsque, par exemple, on manifeste ou bien recevoir ce don du Saint-Esprit, qui est une puissance, donc le Saint-Esprit -Saint est capable de permettre de et parler en d'autres langues. Nous parlons de dernier verset également, et qui explique celui qui parle en langue, et, et celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et la Bible nous dit ça, ça c'est le don, et c'est la manière que le Saint-Esprit bat nous don du Saint-Esprit. -Saint. Mais l'anglais ordinateur, l'apôtre nous dit que « donc ça n'est pas adressé » avec « mon cap palais » et, et cela dit « donc ça n'est pas adressé » pour « aux humains » mais c'est « aux anges » mais à Dieu. Ou, ou disons « aux anges » car personne ne le comprend et c'est tant d'esprits qu'il dit des mystères. Donc la Bible parlait nous de mystères Donc, en résumé, le Saint-Esprit c'est une puissance. La Bible nous dit dans acte 1, verset 8 « vous recevrez une puissance. Donc, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se de vous et vous de suivez... vous. Donc, la Bible parlait aussi de. Nous parlons, on, on sait le verset, qui parlait de diversité de l'angue. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. Et qui dit non. Et en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de de connaissance, parce que dans lévangile il y a plusieurs euh, dons, donc selon le même esprit, c'est seul esprit qui permet avec Moussao de faire ça. Et en plus, il dit, un autre, la foi, Il qui est une foi ferme, la foi c'est une ferme assurance, et, et, et qui permet tout, et déjà quoi, déjà, déjà des choses qu'on espère, des qui parle là déjà, mais qui peut arriver, ou déjà, où déjà on est là déjà. Donc, et, ah, le don des guérisons, bien mon imposer la main sur mon, mon a obligé de guérir, parce que c'est une puissance que Jésus-Christ a promette à ses disciples ou à ceux qui vont le servir, que ce soit à des Juifs ou que ce soit à des païens, par le même esprit toujours que dit. Voilà. Et puis, et le dernier verset a un autre, le don d'opérer des miracles, a un autre, la prophétie, a dit, de prophétiser. À un autre, le discernement, pour le capable bien de comprendre qui ça la Bible dit, qui ça, et, et tout le bagaille que la Bible la, la, donne, si on a mal menti pour le capable de dire qui est la parole, il y a monde qui n'a pas le discernement à la caillou. Parce que pas demander le Saint-Esprit, ce don de discernement faut gagner parce que il y a une fausses doctrine dans le monde entier. Ce n'est pas gagner le don de discernement pour cerner ça qu'il veut et ça qu'il faut. Donc, il n'y a aucun problème. À un autre, la diversité des la langues. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues, normalement, et qui gagne un don pour apprendre plusieurs langues. C'est un don du Saint-Esprit. Et ce don. Et comme nous dit, ce n'est pas seulement le chrétien qui l'a. N'importe le païen, le qui par contre Jésus-Christ est capable de posséder la langue. C'est un don spécial accordé aux, aux, aux humains et que nous sommes capables bien. À un autre, l'interprétation des langues. Voilà plusieurs dons que cet esprit est capable d'attacher à nous-mêmes. Donc, est-ce que vous-même vous, vous sentons que au avons un don comme ça la carrière ne pas faire ça, prière à Dieu pour le capable vous voyez dans ça Donc ça, c'est venu par la connaissance des hommes. Si par exemple, vous sentiez ou trop cartégien, ou trop guéris trop connaissance, ou pas quoi, non, c'est le bagaille. Donc, faire une prière spécialement à Dieu manuel pour capable bon don. Et, et puis, dans ça, c'est avec diversité de dons que le Saint-Esprit est capable. Et vous voyez bah vous, vous êtes capable d'entrer en contact avec le Saint-Esprit. Vous êtes capable de chrétien vous êtes capable de sauver, mais pour recevoir la pleine puissance du Saint-Esprit qui parle très bientôt et manifester par diverses dons que l'Esprit est capable de mettre à la disposition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne garde à vous-même et que la paix du Seigneur reste avec vous-même à ce moment là Et que y bon, une autre vidéo encore, donc restez avec nous dans la paix du Seigneur.